On va voir maintenant comment ajouter des vidéos, comme celle-ci et celle-ci, dans Joomla via l'extension qui s'appelle Page Builder. Pour cela, je vais aller voir mon article. L'article que je vais modifier, c'est la page d'accueil. Elle est divisée en plusieurs sections, des colonnes, etc. Je, je l'ai déjà fait. Parce que ça correspond à ça. Donc sur ma page d'accueil, j'ai fait une colonne, un trait, deux colonnes, une image, une image, un texte, un texte, un trait, une colonne, etc. etc. Et tout en bas, je vais rajouter une section vidéo. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette vidéo, rajouter deux colonnes et mettre deux vidéos qui proviennent de YouTube. Pour cela, j'ai été dans mon article qui s'appelle accueil, sinon il y a une autre méthode, on peut éventuellement faire composant, page builder, page manager, et là j'ai l'article euh, directement à l'intérieur, si jamais il y en a plusieurs ça peut être plus facile, je clique dessus, ce qui revient complètement au même, et je vais chercher l'endroit où il y a ma vidéo. Je vois que c'est marqué vidéo ici. Donc c'est bien ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Et recommencer à 0. Je supprime tout. Et là, je vais rajouter une ligne horizontale à gauche qui contient deux colonnes. 3, 4, etc. Donc là, en fait, je vais prendre deux colonnes. 1, 2. Je vais rajouter une ligne supplémentaire que je vais passer au-dessus ici je vais mettre un titre pour que ce soit joli je mets mon en tête ici H2 c'est plus simple le, T, le titre est placé à gauche je vais le centrer style alignement centré j'enregistre j'ai mon titre on ne voit pas trop bien ici à quoi ça correspond. Donc on peut éventuellement changer ça. Ce sera quand même plus sympa. Vidéo. Et là, je mets vidéo. C'est plus facile pour la maintenance de votre site. Oui. Un petit accent. Vidéo. On a repris ce titre. Là, comme c'est marqué vidéo, c'est plus facile pour retrouver après cette affaire. Ici, je vais rajouter une vidéo et une vidéo ici. Pour ajouter un élément, pour le modifier, je clique sur ajouter un élément. Le petit plus est en bas. Clique là. Puis, on s'aperçoit qu'on peut installer un certain nombre d'éléments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vidéo. Et ça tombe bien à vos Ici, nous avons une partie vidéo. Ok. Cette vidéo, elle provient de... YouTube, à après être local ou après provenir de vidéo, je clique sur YouTube. Voilà. Cette vidéo, je vais aller chercher sur YouTube la première et je copie l'adresse URL de ma vidéo. Ok, je retourne dans Google et ici je colle l'adresse de ma vidéo et j'ai une prévisualisation de ma vidéo ici, pour euh, que ce soit plus sympa je vais rajouter le titre de ma vidéo ici pour pouvoir plus facilement me souvenir de la source et je clique sur sauver donc en fait j'ai mon titre vidéo et j'ai ma première vidéo, je vais en rajouter une autre, deuxième Soit je peux dupliquer, positionner ici, Oups. voilà, cliquer dessus et modifier l'adresse, mais pour la formation, je vais la supprimer et recommencer à 0. Je clique sur ajouter un élément, puis je vais chercher mon module vidéo, je dis que c'est que ça provient de YouTube. Je vais chercher mon deuxième exemple. Je prends mon titre. Je mets mon titre ici. Je me mets sur le lien. Le lien, c'est l'URL qui se trouve là-haut. Ok j'ai ma prévisualisation ici et j'ai mes deux vidéos ici je clique sur enregistrer et pour voir si ça a marché je clique sur ma prévisualisation ici mon lien de prévisualisation ça descend